Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bon, c'est le dernier hein, cours sur ce, sur ce design euh, qu'on qu a travaillé ensemble. Euh, vous voyez actuellement, c'est statique, on, dé, on déroule juste comme ça. Bon, On peut créer normalement un effet euh, ici, d'accord De manière à ce que quand on va scroller, euh, l'image reste fixe et qu'on puisse euh, passer dessus. D'accord Bon, qu qu'est-ce qu que je veux dire par ça, par là Je vais vous montrer. Non, non, on vient. Et là par exemple, là, on peut dire à cette bannière, on peut dire, on clique dessus là, on va là où on travaille. On peut dire à cette bannière, euh, ok, tu vas rester fixe quand euh, on va scroller, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc pour ce faire, on va aller dans, bon, il fait parallaxe, fait parallaxe, fait quelque chose de similaire, mais dans notre cas en fait. Euh, non c'est pas fixé qu'il faut dans notre cas en fait ce qu'il faut c'est j'ai du mal à le trouver celui -là, là attendez on va le trouver on va le trouver il doit être là non, non, non. ok on doit le trouver c'est là laissez fixe d'accord faites défiler l'ensemble ou on, on va faire ça comme ça on laisse fixe du coup on a quelque chose de ce genre Bon, ça, ça me plaît pas parce que euh, on voit plus le, le côté rond. Donc, je vais aller travailler un peu dessus. Je vais travailler dessus. On laisse fixe, mais euh, faut quand même qu'on voit. Okay. est-ce qu'on le voit maintenant Parce qu'on ne voit plus le, le rond en fait. Ok, là, on voit le rond. Sauf que euh, il a compressé le. La compresser l'image, c'est pas vraiment ce que je veux. En Faites. Attends. Je vais enregistrer ça, on va aller regarder vraiment sur le site. Pour voir ce que ça donne. C'est fixe. Alors... Donc si je recharge cette page de nouveau. Ça donne ça et ça donne ça bon ce qui me plaît pas en fait c'est ça c'est qu'on ne voit pas l'effet rond là on ne voit pas l'effet rond et ça ça me plaît pas en fait donc le truc c'est qu'on puisse voir l'effet rond et que euh, quand on scroll au fait euh, on voit bien que entre temps ça ça le ça passe dessus donc là on voit bien que ça passe dessus mais l'effet euh, des coupes ronde là euh, qu'il a enlevé, c'est pas terrible. Donc je vais retourner dessus et puis en plus de ça, j'ai le j'ai l'écriture qui s'est barrée, là c'est pas terrible. Donc on va essayer, on va essayer autre chose. Tac. Donc non plus, non plus, euh, non plus. Non plus. Oh. Ça me plaît pas en fait. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça rend pas bien. Ça ne rend pas bien. Euh... Si je fais par exemple défilé faire défiler l'ensemble, euh, ça sert à rien parce que c'est ce qu'on faisait déjà en fait ce qu'on faisait déjà euh, ça c'est la taille normale c'est la taille <coughs> normale, c'est ce qu'on faisait déjà je vais aller regarder euh, effet, parallaxe. effet parallaxe activer effet parallaxe je vois ce que ça donne actif ok faire défiler, opacité échelle on reste sur faire défiler Okay, je mets ça comme ça. Des fois, on le fait par là, au fait, reproduire euh, quelque chose de similaire. On va aller voir si c'est le cas. Donc, du coup, je viens là, je recharge ma page. Ok. Non. Non, non, non, non, non. Parce que euh, j'ai quelque chose de. me demande si c'est pas celui-là là, qui, qui me fout le s'il me fout la pagaille non alors alors ça sans répéter sans répéter enregistrer, mmh. publier, je recherche cette page, c'est pas ce que je veux je reviens, je vais virer l'effet parallaxe, je vais voir si c'est l'effet parallaxe qui fait ça ou pas. Soit étonnant, mais bon. Alors, je regarde. Ouf, actif. J'enregistre. Publier. Fermé. J'enregistre ça. Ok, on est revenu à la normale, on va dire. D'accord. Je recharge encore la page. Ok. Je retourne dessus. Est-ce que je peux activer le fait parallax maintenant Je vais juste voir. Alors, il fait parallax, il est là, il, a... il était sous mes yeux. Euh... Vitesse. 0 on va voir ce que ça donne. L'effet que je veux de toute façon c'est faire défiler. Euh, je veux pas, je veux pas d'échelle, je veux pas d'opacité, je veux juste que ça fasse défiler. J'enregistre ça. Je publie. Une fois que c'est fait, je viens là. Je recharge cette page. Enfin, là, c'est mieux. Et quand je fais ça. Donc, quand je fais ça... Là, ça passe dessus. Ok. C'est ce que je fais. Bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi il, il est en train de... Il bouge dans tous les sens, moi. Hein? Franchement, j'en sais rien. Euh, en revanche, pareil, le souci, hein, je sais pas pourquoi ça fait ça aussi. Euh, on a toujours le souci avec le, vous savez, le, le rond. là On voit plus le rond en fait. On voit plus le rond. Et moi, euh, je veux voir le rond. Voir le rond. Soit en créant le l'effet là. Ce qu'il faudra faire, c'est de c'est de laisser un peu plus de, de marge en dessous okay? comme ça quand il va vouloir agrandir le truc hein, euh, il va pas, le rond ne va pas être ne euh, euh, va pas être en dessous euh, de ne va pas passer en dessous en fait comme, comme ici d'accord ce serait une possibilité en fait laisser un peu plus de laisser un peu plus de blanc en dessous, quand vous, quand vous allez faire votre, votre découpe, d'accord, ce serait une façon euh, de, de régler ce genre de problème-là. Mais quand même, je vérifie autre chose. Si je monte la vitesse, je mets ça 20 comme tout à l'heure. Je m'enregistre. Ok. fermé je recharge cette page ok donc c'est pas pourquoi ils appellent ça vitesse mais on mon avis c'est encore une tradition la noix là bon moins 10 on rester à moins 10 on enregistre ok tac et là on va dessus on recharge cette page bon c'est pas terrible non plus donc l'idéal peut-être je sais pas si on avait déjà fait mais ce serait zéro as dit que pas de vitesse quoi alors on enregistre On ferme ça et on revient on recharge notre fameuse page et bon voilà on a on l'a toujours on l'a c'est bien mais euh, euh, l'effet là où ça tangue c'est pas c'est pas terrible donc il y a euh, il y a un truc là-bas en fait à voir parce que c'est pas normal que ça que ça bouge comme ça en fait c'est pas c'est pas terrible d'accord c'est pas terrible euh, je ne sais pas si c'est lié au à l'outil lui-même ou s'il y a un réglage à faire pour l'heure je ne sais pas il va falloir que peut-être il va falloir que vous fassiez vous même des tests et vous voyez ce que ça donne mais en règle générale je pense que ce serait bien pour éviter que ça passe en tour que vous ayez, vous laissiez un peu plus de blanc là. D'accord Déjà, ça, ça réglerait une partie du problème. Et puis après, le réglage, vous pouvez vérifier, hein, le faire, faire un réglage pour voir si ça rend mieux. Donc pareil. Ouais, donc pareil. Euh, euh, je retourne là-dessus. Si je fais moins 4, moins 5, moins 3. Ok, je vire ça. ferme ça. Je recharge cette page. Ouais, ça coupe au niveau de la tête. C'est pas terrible. C'est pas ce qu'on veut. Bon, on va enlever le fait parallaxe. Ça n'a pas réglé notre problème. Et on va réessayer pour une dernière fois le plan là essayer une dernière fois celui-ci, on met ça et on va mettre fixe, pareil, Là, il... voilà. bon, je vais laisser comme ça, je vais voir ce que ça donne euh, sur le site. Si je recharge cette page, il va laisser du blanc de part et d'autre, c'est ça que je ne veux pas voir, c'est ça que je ne veux pas voir, Alors, pas... pour le design là c'est pas mal, c'est pas mal du tout pour le design là, mais euh, j'aimerais voir euh, la photo, euh... je ne sais pas pourquoi, ce pas ce qui l'empêche de, de continuer avec la photo. Quoi. Donc, euh mais on voit on voit bien en fait ici voilà on peut on peut remonter juste le, le la boîte là hein, au dessus hein. mais là on voit bien le rond ouais donc euh, d'un côté c'est pas mal ça peut être euh, ça peut être une option si ça vous plaît hein, vous remontez ça un peu etc mais bon moi c'est pas ce que je veux faire euh, donc euh, je continue de chercher j'arrête voilà. Euh, hop, hop. répétition pas de répétition voilà. Donc, je suis en train de tester pour voir si je peux trouver quelque chose il n'y a rien voilà. celui-ci il le fait sauf que euh, il élargit au fait le il élargit euh... Il élargit la photo et je sais pas pourquoi. C'est ça qui fait que c'est pas terrible au en fait. Le fait qu'il élargisse la photo. Hmm. Ce n'est pas, pas, pas cool. mais ben, Si je l'enregistre, je le publie. Ça donne ça. Regardez. Hop. Je recharge ça. Ça me plaît pas. Ça, ça me plaît pas vraiment. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. En plus, ça... Euh, ouais. Non. Pas terrible. Ok. Mais... Il y a de quoi faire. Il y a moyen de, de faire ça de faire ça proprement. Donc comme je vous ai dit, euh, c'est déjà dans la découpe de la photo. Hein. Donc, je vais gérer ça. Hein. Déjà dans la découpe de la photo. Donc ça, c'est le normal. Euh, c'est de laisser un peu plus de blanc en dessous de la, en -dessous de la photo et normalement ça doit régler le... normalement ça doit régler le problème okay. bon laissez vos commentaires vos remarques si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube faites-le et puis surtout dans notre plateforme de formation gratuite allez-y dessus allez allez-y inscrivez-vous et puis vous aurez télécharger les, les, les sites hein, les, les sites concrets et puis vous avez euh, la possibilité hein, d'utiliser la version gratuite de rôle déjà pour commencer et si ça vous plaît bon, vous passez à la, la version payante hein, pour... Pour avoir pouvoir connecter votre nom de domaine utiliser un, leur, leur autorépondeur pour pouvoir développer votre activité sur internet il y a plusieurs outils hein, à part euh, sur la plateforme euh, donc qui vous permettent de vraiment de développer votre, votre business et vous pouvez non seulement créer un site internet avec, avec l'outil chita vous pouvez aussi créer votre tunnel de vente vous pouvez faire plein de choses avec on en reparlera plus tard et ceci dit à la prochaine ciao ciao